Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo lecture puisque euh, je vais parler de militantisme. Euh, J'en avais déjà parlé un petit peu dans la FAQ de l'été dernier. On m'avait posé quelques questions. Euh, mais là, du coup, euh, j'ai décidé de, de faire une vidéo un petit peu blabla où je vous raconte mon expérience avec le militantisme euh, et en particulier le militantisme en association. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler de, de mon militantisme sur internet, euh, si ça vous intéresse je pourrais faire une autre vidéo euh, mais là ça va plutôt être euh, quelque chose de terrain euh, Voilà mon parcours associatif LGBT, j'ai noté ça euh, en haut de ma petite feuille. Ma première rencontre du coup avec une association LGBT euh, j'avais 18 ans euh, j'habitais à Paris euh, parce que j'étais montée à Paris pour faire mes études euh, pour faire ma, ma classe prépa et euh, je me suis retrouvée, je ne sais plus comment, à me balader dans le Marais le 17 mai. Je ne savais pas ce qu'était le 17 mai à l'époque, bien sûr. Euh, et j'ai rencontré SOS Homophobie. Euh, SOS Homophobie qui distribuait des tracts euh, aux passants. Euh, et il y avait aussi une chorale, je me rappelle, euh, de mecs euh, voilà, qui, qui chantaient des chansons dans la rue. Voilà. C'est comme ça que je crois que je m'étais retrouvée à m'arrêter, parce qu'il y avait des mecs qui chantaient. Euh... Donc voilà, c'est comme ça qu'un peu que j'ai découvert le truc et bon c'est ça aussi qui m'a amené à, à, à me rendre compte que j'étais bi. Enfin bon, ça a été le début de beaucoup de choses. Euh, donc voilà, il y a eu ça. Euh, ensuite, peu de temps après, euh, alors je pense que c'était bah, en septembre, parce que c'était pour la journée internationale de la bisexualité, qui est le 23 septembre, euh, j'ai décidé avec quelques amis, on était... On était toutes assez jeunes, on avait entre 18 et 20 ans, euh, on se posait des questions, etc. Et euh, donc euh, je suis allée chez Bicose, qui est l'association euh, pour les personnes bi et pansexuelles, euh, pour la Journée Internationale de la Bisexualité. Je me rappelle avoir adhéré et tout, mais euh, je me, enfin, voilà, je me sentais pas forcément non plus euh, hyper bien dans cet espace-là. C'était un peu compliqué avec moi-même plus qu'avec les associations, mais ça a été un peu des premiers contacts, quoi, même si j'y suis pas retournée. Euh, pareil, j'avais été aussi au MAG, au MAG Jeunes LGBT, donc une association pour les jeunes LGBT de 15 à, à 26 ans euh, à Paris. Euh, et voilà, j'avais été accueillie par, euh, par quelqu'un euh, qui m'avait présenté l'association et tout, enfin, comme, comme on fait au MAG. Euh, et, sauf que, euh, à l'époque, je m'étais pas sentie très... Euh, je m'identifiais pas trop, il y avait que des personnes gays, euh, j'avais l'impression. Euh, voilà, et, et du coup, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place, mais je pense que c'est quelque chose qui qui est propre, euh, qu'on retrouve dans, dans le vécu de beaucoup de personnes bi, d'avoir du mal à, à intégrer des associations LGBT parce qu'on. à la fois parce que des fois on n'est pas bienvenu, mais aussi parce qu'on a l'impression de ne pas être légitime pour, pour aller dans ces espaces-là. Donc voilà, c'est mes, mes premiers tâteaux de bord. Et après, euh, on, on, hop, on passe dans le temps et on arrive deux ans et demi après. Il euh, y a eu la manif pour tous, euh, donc en, en 2010, 12 2013 euh, Pour moi, ça a été un, un élément déclencheur en fait, c'est là où je me suis rendu compte que l'homophobie en avait vraiment beaucoup. Euh, ouais, euh, ça a été un, un gros truc pour moi euh, et, et je pense que c'est le cas pour, pour beaucoup de gens. Euh, et c'est c'est le moment où oui, j'ai commencé à me renseigner un peu sur, sur les droits LGBT, euh, j'ai commencé à, à lire des choses. Euh, J'ai... Je partageais des articles sur Twitter, enfin voilà, c'est le début d'un éveil militant. Et euh, donc on arrive vraiment... Alors c'est après l'obtention du mariage, euh, je me décide à, à agir en fait. J'avais besoin de faire quelque chose. Euh, on s'était pris tellement d'homophobie que... Voilà, j'avais besoin de, de me sentir utile à, à la communauté. Et, euh, et en plus, à ce moment-là, j'étais aussi prête dans ma thèse, parce qu'il y a ça aussi, les trois ans avant, bon, j'étais pas assez mature pour ça, pas assez, pas assez avancée dans mon parcours, enfin, voilà. Euh, du coup, j'ai commencé à faire du bénévolat. Euh, je suis retournée chez Bicose, notamment au... au comment ils appellent ça Au bienvenu. Il y a les bienvenus les bicoseries, enfin il y a peu de jeunes White bee. Je me suis mis dans les listes de bénévoles, donc j'ai tenu des stands par exemple au printemps des associations, des choses comme ça. Je suis retournée au mag jeune LGBT, euh, à l'époque il y avait une, une, la cellule L, qui était la cellule lesbienne, bi, euh, enfin le truc des filles quoi. Et on faisait des apéros une fois par mois, voilà, ça a été un peu euh, mon, retour, euh, mon retour au mag. Euh, et pareil, euh, j'aidais un peu euh, quand il y avait besoin de gens, euh, pour porter des trucs, euh, amener des trucs à des endroits euh, quand il y avait des événements, euh, tenir la corde euh, autour des chars, euh, à la marge des fiertés, enfin voilà ce genre de choses. Et euh, c'est à ce moment-là, en, en fin d'année euh, 2014, euh, en fin d'année, ouais, mai, euh, mai 2014, quelque chose comme ça, euh, j'ai commencé aussi à faire une formation pour les interventions en milieu scolaire au Mac Jeune LGBT. Euh, les interventions au milieu scolaire, c'est des bénévoles euh, du MAC jeune LGBT euh, qui vont dans les classes, dans les collèges et dans les lycées euh, pour parler aux collégiens et aux lycéens euh, des LGBT-phobies, pour parler d'homosexualité, transidentité, etc., de choses comme ça, et de droits LGBT, enfin voilà. Donc j'ai commencé cette formation-là, et euh, j'ai commencé à intervenir euh, à peu près au mois de juin, euh, et donc à faire mes premiers pas euh, dans, dans ce truc-là. Ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai vraiment... En fait, je suis pas passée par la... le côté convivialité euh, de ces associations-là, et je suis tout de suite passée par le, par le bénévolat, parce que je... c'était aussi un... un moyen pour moi de m'intégrer plus facilement. Il euh, y en a qui préfèrent d'abord euh, genre passer du temps dans les apéros, dans les machins, dans les, euh, dans les permanences d'accueil, euh, des trucs comme ça avant de s'engager, moi j'avais besoin de m'engager tout de suite pour connaître quelques personnes et ensuite me sentir assez légitime pour aller euh, dans les locaux et, et dans les trucs conviviaux. Donc voilà. Euh, l'été passe, parce que l'été il n'y a pas grand chose, souvent c'est la, la trêve un peu associative. Euh, et on arrive à la rentrée associative 2014. Où là, euh, c'est le, de... le début de beaucoup de choses. Euh... Alors à ce moment-là, je suis adhérente chez BeCause, donc l'association Bi. Euh, je suis dans le... ce qu'ils appellent le CA élargi. Donc il y a les membres du CA, et il y a des bénévoles actifs qui peuvent assister au CA, qui n'ont pas le droit de vote, mais euh, qui sont quand même dans les... dans les conversations, etc. Je participe à l'organisation des événements. Je pense que c'est à ce moment-là euh, qu'on fait la première journée internationale de la bisexualité je crois oui, qu'on fait la première marche à ce moment-là, euh, ou peut-être le premier rassemblement, c'est ça, non, on a fait le premier rassemblement, plutôt. Euh, bref, donc il y a ça chez Bicose, et en parallèle, je suis aussi adhérente au Max Jeunes LGBT, euh, et il se trouve que <rire> lors, du conseil euh, lors de l'Assemblée Générale euh, en septembre 2014, il n'y a pas de responsable éducation enfin il y a quelqu'un, euh, un, un camarade qui prend le poste mais qui dit « dès l'assemblée dès générale, je suis pas sûre que j'aurai le temps, euh, j'ai déjà plein d'autres postes et l'éducation, c'est gérer toutes les interventions scolaires, gérer les relations avec les lycées, les collèges, avec euh, les infirmières scolaires, avec les profs, avec les bénévoles, s'assurer qu'ils soient formés, euh, bref tout ça, et donc il y avait besoin de quelqu'un et je me retrouve à dire « oui, je veux bien aider, mais je veux pas prendre le poste en entier. Le fait est qu'un mois après, je prenais le poste en entier et j'étais pas juste là pour aider. Et je me retrouve du coup responsable éducation du MAC jeune LGBT, qui est quand même l'un des postes les plus... un poste très important et euh, avec une assez grosse charge de travail. Euh, à ce moment-là, je suis en première année de master, je suis aussi en alternance, donc bon, j'ai un peu toutes les activités qui commencent à, à s'accumuler, euh, mais j'aime beaucoup. Euh, et être responsable d'éducation, c'était vraiment hyper intéressant euh, parce que, enfin, c'est hyper gratifiant, en fait. Euh, parce qu'on se sent vraiment utile, euh, il fallait que, que je recrute les bénévoles au local, que je dise disant, ah mais oui, c'est bien, tu peux faire ça, machin, etc. S'assurer que les gens soient formés, euh, j'avais dû aussi euh, participer euh, et organiser le, euh, la refonte intégrale de la formation des intervenants, parce que ça datait un petit peu, il y avait des choses à actualiser. Euh, fallait trouver des, des nouvelles formations aussi pour les intervenants sur la transidentité, sur l'intersexuation, sur la sexualité, sur les religions et le rapport avec euh, les questions LGBT, enfin voilà, il y avait plein de trucs à faire, et c'était super cool. Et tout ça en manageant une équipe d'une vingtaine, trentaine de personnes, euh, des gens en formation, des gens confirmés, enfin voilà. C'est vraiment très sympa. On avait refait un DVD aussi, on avait fait tout un tournage pour refaire, parce qu'on avait un DVD qui nous aidait, avec des témoignages qui nous aidaient lors des interventions, et on avait refait tout ça pour que ce soit un peu plus actualisé, pour qu'il y ait des personnes trans dedans, enfin bon, bref. C'était assez cool, euh, donc il y a ça. En parallèle, <rire> en parallèle, je fais une formation pour devenir accueillant au Mac Jeune LGBT, donc les accueillants et les accueillantes, c'est les personnes euh, qui se chargent d'accueillir les, euh, les nouveaux venus euh, au local, et qui gèrent aussi les permanences d'accueil. Euh, alors je pense que c'est toujours ça, hein. il y a trois permanences, le mercredi, le vendredi et le samedi au Mac Paris. Euh, et euh, voilà, il faut ouvrir, euh, ouvrir le volet, euh, s'assurer que tout marche bien, euh, nettoyer le local, euh, proposer des activités si il euh, n'y a, a rien qui se met en place, euh, s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit laissé de côté. Enfin bon, voilà, c'est tout ce, ce gestion-là, gérer le bar, gérer la caisse plus les accueils. Ça dépendait des, des, des semaines, enfin on prenait des, des créneaux par semaine, on pouvait avoir deux heures de bénévolat par semaine, trois heures ou zéro, enfin ça dépendait. Donc il y avait ça, <rire> plus, <rire> plus. plus il y a eu la création du cercle B, qui était donc le cercle B. Euh, c'est vrai que c'est un moment au mag où les, je suis arrivée à un moment où mag, où les billes commençaient, et les pans commençaient à sortir un peu du placard. Euh, et du coup, avec un ami, on avait décidé de pousser un peu le truc plus loin euh, en proposant euh, un apéro, on, appelle ça, on appelait ça l'apéro B, euh, qui était un apéro une fois par mois euh, où on invitait les personnes bi ou en questionnement euh, à venir discuter euh, ensemble euh, de sujets bi ou pas, enfin ça dépendait. C'était assez cool franchement, et pour le coup c'était... Enfin bon, il fallait être là au moment où ça s'organisait, mais sinon c'était pas trop prenant. Voilà, plus le bénévolat, plus l'organisation de la marche, plus, euh, enfin, plus, plus, plus. Comme vous pouvez le constater, c'était une année très très chargée. Euh, donc voilà, je fais tout ça, euh, et on se retrouve l'année suivante. Euh, donc euh, septembre 2015. Euh, et là, je me présente au conseil d'administration, du coup, après une première année réussie en tant que responsable d'éducation. Euh, et donc je suis élue au conseil d'administration et après, je me présente en, à la coprésidence, puisqu'à l'époque, il y avait deux coprésidents, qui étaient donc au même niveau, euh, et je suis élue à la coprésidence. C'est là un peu que les ennuis commencent, entre guillemets. Euh, parce que c'était beaucoup. Euh, je voulais garder l'éducation, euh, enfin, je l'avais gardée et tout. Euh, au final, je rétropédale là-dessus, parce que ça me fait peur euh, en termes de charge de travail, parce que déjà, l'éducation, c'était important, plus la coprésidence et tout. Bon, euh, ça faisait beaucoup, donc je file euh, le poste de l'éducation à quelqu'un d'autre, finalement. La coprésidence du MAG, c'était... Euh, alors, il y avait un peu d'administratif, euh, mais moi, je gérais surtout tout ce qui était relations interassociatives euh, à Paris. Euh, J'avais un coprésident qui était plus chargé de l'international et euh, de, du conseil de l'Europe, enfin voilà, des, des choses un peu comme ça. Et moi, j'étais plus centrée sur le... et le national aussi, je me souviens, qu'est-ce que du national Et moi, j'étais plus centrée sur Paris, euh, donc c'est-à-dire que j'allais au conseil... D donc il y avait les conseils d'administration du MAG, euh, il y avait les conseils d'administration du centre LGBT, puisque le MAG était aussi au conseil d'administration au centre LGBT, donc en tant qu'association, enfin, je en représentais l'association. Il y avait... donc le centre LGBT, c'est un... Bon, c'est un centre où il y a plein d'associations LGBT de Paris, euh, et voilà, ils ont un local où ils font de l'accueil, euh, on organise des activités ensemble, enfin voilà, c'est un peu ça l'idée. Ensuite, il y avait aussi les réunions de l'inter LGBT, donc ça c'était le truc qui prenait le plus de temps, hein, parce que des réunions, globalement, il y en avait toutes les semaines. l'inter LGBT, c'est une interassociative qui, à la base, est là pour organiser la Marche des Fiertés, mais qui, avec les années, euh, a développé ses activités, notamment euh, au niveau politique, pour représenter les associations membres euh, à la mairie de Paris, euh, auprès du gouvernement, euh, voilà, des, des choses un peu comme ça, euh, je ne saurais pas tout vous dire, mais en gros il y avait des, des trucs comme ça, euh, pour faire des campagnes de sensibilisation aussi. Fin. Et du coup, il y avait les réunions euh, interassociatives de l'inter-LGBT, où on décidait un peu de l'orientation du truc, euh, et les réunions politiques de l'inter-LGBT, où pareil, il y a d'autres trucs. Euh, et donc, ça, je crois que c'était toutes les deux semaines, où je ne plus. Je me souviens que ça durait pendant des heures et des heures, et, et j'avais l'impression qu'il ne se passait rien d'intéressant, et, et on mettait 12 ans à signer des communiqués de presse, et, et, ou alors les décisions étaient prises à l'avance. Enfin, bon, voilà, il y avait ce truc. Euh, un peu particulier, et donc qui me prenait mes soirées, euh, voilà, super. Euh, voilà, plus les CA, plus les bureaux, il euh, y avait l'organisation de la journée internationale de la bisexualité, encore une fois, euh, parce que j'étais dessus, il y avait l'enquête sur la bisexualité à, à ce moment-là, euh, je vous mettrai les liens de l'enquête d'ailleurs, en si ça vous intéresse, mais bon voilà, il fallait, enfin, il y avait des réunions tout le temps, euh... Des trucs comme ça, plus chez Bicose. Ah oui, c'est à ce moment-là aussi où on a refait le site web du mag. C'était le gros truc. Euh, parce que du coup, j'étais en master, euh, et en projet de fin d'année, j'avais décidé de refaire le site internet du mag jeune D'ailleurs vous pouvez aller le voir, voilà. C'est celui qu'on a refait. Alors, il y a des choses qui ont été changées depuis que je suis partie, mais euh, globalement, on a un peu l'idée. Donc voilà, il y avait tout ça, il y a le changement de logo aussi. Euh, bref, plein de trucs, plus bah, de la gestion, euh, plus l'accueil, plus, plus, plus, plus plein de trucs. Ce qui a aussi provoqué un peu tout ça, c'est aussi, il y a eu un moment aussi où j'ai rejoint où on veut mieux que ça. Euh, Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais euh, c'était à l'époque de la loi travail qui était passée. Euh, mais bref, il y avait ça en plus la dernière année, et voilà ça faisait encore du taf, il n'y avait pas que Bicos, il n'y avait pas que le mag. Il y avait aussi On Vaut Mieux Que Ça, plus la fac, plus tout. Le fait est que... Euh, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, c'est arrivé de manière très progressive en fait. Euh, je pense que vous commencez à vous en rendre compte en fait quand je cite un peu tout ce que je faisais et... Euh, et voilà, et en même temps je travaillais donc, enfin euh, je travaillais aux 35 heures, hein, <rire> c'était pas... Voilà, donc en alternance. Euh, plus, du coup, euh, la fac, euh, les projets web, il euh, y avait le projet de web documentaire aussi euh, France-Corée, euh, plus la chaîne YouTube, plus l'écriture, quoique j'écrivais pas trop à ce moment-là. Euh, mais du coup, il y avait la chaîne YouTube et à l'époque, j'étais très active sur les deux chaînes. Il y avait euh, Princesse LGBT et euh, Mademoiselle Cordélia, plus le blog. Je pense que vous vous doutez un peu de ce qui se passe. Euh, et à un moment, euh, en plus dans mon boulot, ça se passait pas bien, en fait c'est pas que, que l'associatif mais, euh, mais le fait est que les circonstances étaient, étaient particulières, dans mon travail ça se passait pas bien, ça se passait pas bien avec mon employeur, tout ça, le fait est que j'ai fait un burn-out et que j'ai un câble quoi. Sur la fin, euh, j'annulais une fois sur deux ma venue au conseil d'administration, euh, je, je prenais plus évidemment de permanence parce que j'en étais plus capable. J'étais plus capable d'accueillir les gens, d'être euh, positive, de euh, tout ça quoi. Enfin, de. Ouais, de, de représenter l'association. C'était compliqué. Euh, J'arrivais plus trop à venir au local parce que, je sais pas, ça m'angoissait. Et donc voilà, euh, j'en ai fait. Enfin, clairement, j'en ai fait trop. Euh, J'ai pas pris soin de ma santé mentale. Euh, et au final euh... et en plus tu vois c'est dans ces moments là où en plus quand t'as un rôle et que t'as un poste important tu te sens coupable et du coup il y avait enfin je pense que ça n'arrangeait rien, euh, le sentiment de culpabilité, de ne pas être capable d'être présent plus, euh, de ne pas être capable de, de faire plus. J'avais l'impression qu'on attendait plus de moi et que j'en faisais pas assez et que.. Euh, et que les gens qui m'avaient élue allaient être déçus euh, de mon bilan. Donc tout ça, c'était très compliqué. Euh, et puis tu rajoutes à ça les relations humaines, mais bon, ça c'était pas, pas le plus compliqué euh, dans l'association pour moi. Voilà, plus aussi toutes les, toutes les histoires, en tant qu'accueillant, en tant qu'au président, euh, parfois on était confronté à des situations très difficiles. Forcément, on, on a accueilli un public jeune de 15 à 26 ans, un public parfois fragiles euh, enfin plus fragiles que des hétéros en tout cas euh, qui peuvent être en questionnement, en rupture familiale euh, dans des situations extrêmement compliquées euh, et, et tout ça, au bout d'un moment ça me pesait et j'arrivais plus à le gérer et, et je me sentais totalement impuissante euh, j'avais l'impression de ne pas aider assez, de ne jamais assez en faire et du coup je pense que c'est ce qui a m'a poussé à à tirer sur la corde et à faire que, voilà, euh, c'est parti en couille. Euh, J'ai quand même terminé plus ou moins mon mandat, euh, sur la fin c'était un peu compliqué, il fallait faire les rapports d'activité, etc. et je n'attendais que de passer la main. Mais voilà comment ça s'est passé. Et c'est pour ça que c'est extrêmement bénéfique de faire de l'associatif. Franchement, ça fait partie des meilleures années de ma vie, de, de mes meilleures expériences, et, et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Euh, ça m'a énormément apporté et je sais que j'ai été utile à ce moment là et que euh, j'ai vraiment eu un impact positif et que c'est quelque chose qui, qui est vraiment tangible et c'est ce que j'essaye de, de raconter un peu avec euh, Tant qu'il le faudra qui est mon histoire euh, sur Wattpad, je sais pas si vous lisez mais euh, c'est pour ça que j'avais besoin de m'exprimer à travers cette histoire là euh, même si OMAG c'est pas en fait, au max, c'est un peu le max jeune LGBT, en plus petit, parce que parce que, parce que je pouvais pas raconter l'histoire d'une association avec 60 personnes, c'était pas possible Déjà qu'il y a beaucoup trop de personnages. Euh, mais... Euh, ouais, non, c'était super, mais bah, au final, des fois, euh, on peut trop donner et... Enfin, trop donner, je sais pas, mais... Enfin, on peut s'oublier soi-même, en gros, et, et aller jusqu'au point de rupture. Euh, ce qui m'est arrivé, et les conséquences de tout ça, ça n'a pas été hyper folichon. Euh, alors sur mon estime de moi, le fait de, de culpabiliser tout ça déjà, c'est pas top, euh, mais aussi euh, pendant très longtemps, j'étais plus capable de de m'investir euh, d'un point de vue associatif, et encore aujourd'hui c'est très compliqué. Euh, aller à une marche des fiertés c'est compliqué, parce que ça ramène trop de souvenirs, euh, aller à des réunions c'est compliqué. Euh, prendre des responsabilités, je sais pas si un jour j'en serais recapable de reprendre des responsabilités et aussi importantes, et d'être élue, et des choses comme ça. Et c'est dommage, et ça me manque énormément, mais actuellement, voilà, j'en suis plus trop capable. Alors l'année dernière, j'avais réussi à, à refaire des interventions, et j'étais assez, assez fière de moi de, de pouvoir retourner sur le terrain euh, de cette manière-là, sans forcément faire de l'accueil, sans, sans être trop en contact. Euh, avec le milieu associatif, mais du coup, en allant dans les classes, euh, c'était autre chose, et du coup, ouais, j'arrivais à faire ça, et, et c'était cool. Bon là, maintenant que je suis à Montpellier, je le fais plus, parce que bah, du coup, le mag, il n'est pas là. Ce que je voudrais conclure, c'est que c'est ouf, l'associatif, euh, ça fait du bien, c'est utile, et il y a énormément besoin de gens, et aussi, c'est ça le truc, c'est que si les militants et les militantes tire sur la corde à ce point, et jusqu'au burn-out et euh, c'est aussi euh, parce que, euh, parce qu'il n'y a pas assez de monde et que euh, on est toujours en, en, manque, euh, en manque de bénévoles. Donc euh, n'hésitez vraiment pas à, à, à y aller même si c'est pour une heure, même si c'est pour deux heures par semaine, même si c'est pour une heure par mois, euh, vous vous rendez pas compte de ce que ça aide et que quand quelqu'un, en tant que bénévole par exemple on est à 10-15 heures par mois, euh, d'accueil ou à 30, 40, ça dépend euh, qu'il y ait quelqu'un qui nous prenne une heure euh, bah en fait c'est vraiment utile et c'est cette heure là du coup peut-être qu'on pourra euh, aller manger quelque part euh, aller, enfin euh, je sais pas, regarder une série, enfin voilà, cette heure là elle est importante donc voilà n'hésitez pas à vous engager et si vous êtes dans des associations et que vous donnez beaucoup Prenez soin de vous et faites attention à vous, soyez à l'écoute de vous-même, je sais que c'est difficile et moi-même j'ai pas pu identifier le moment où, euh, où, ça, où ça se cassait. Essayez d'avoir conscience de vos limites, euh, vous pouvez pas être partout. Et ce que j'aimerais dire aussi, alors ça peut paraître bizarre aux gens qui, qui sont pas dans l'associatif, mais vous n'êtes pas indispensable. Euh, je sais que quand on est dedans, et quand on fait beaucoup de choses et quand on prend des responsabilités, on a l'impression qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas faire moins, parce qu'on a besoin de nous, et que sans nous tout va s'effondrer, et que les gens vont être déçus, etc. Et le fait est que on n'est pas forcément indispensable, et je l'ai bien vu, je suis partie de l'association, euh, et les associations ont continué, et oui, il y a des projets qui peut-être n'ont pas continué et... ou qui sont en sommeil et qui reprendront plus tard, mais il euh, y a d'autres choses aussi qui ont été faites. Et oui, il faut pas apporter le poids du monde sur vos épaules. Et en vrai, euh, si vous avez besoin d'un break d'un mois, et bah dites-le et quelqu'un vous remplacera pendant un mois et peut-être que vous serez plus en... En... en condition pour reprendre après correctement votre poste. Bref, voilà. Euh, je pense que je vais m'arrêter là. Euh, bon, n'hésitez pas à poser des questions, je sais pas si j'ai brassé vraiment tout, parce que là j'ai fait plus une chronologie qu'autre chose. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde euh, plus précis. Dites-moi, mais comme ça au moins vous avez l'historique et vous avez la base. Euh, voilà, euh, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense qu'elle est assez longue euh, et assez blablatante. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, comme d'habitude, pour regarder une vidéo, etc., pour me soutenir financièrement. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram, sur Twitter, euh, laissez un petit commentaire, et puis rendez-vous une prochaine fois.